Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je tue un cheater, je prends son arme, un car avec un camo zombie, le truc impossible. Vous allez voir ce qui va se passer. Truc de ouf. Like, commente, abonne-toi. Cheater dans la game. Violent le cheat ou tranquille Ça bouge vraiment dans tous les sens et ça met des têtes ou ça va c'est pour savoir si je dois jouer bouclier ou normal. Et autre question, c'est quoi son skin, chat Je vais me le faire, le cheater. Je vais le manger comme je craille du shit. T'inquiète, okay. Joue vite mais efficace. T'inquiète, okay. okay. je suis mort, c'est bien. Oh, je remonte, bâtard, bâtard, ta gueule, toi Oh, nique ta C'est toi, tais toi Code chouache. Exact. Eh hey. hey. Alors, lui il s'est caché derrière avec la meilleure arme du jeu. Il a attendu. Ok, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué. GG, man. Il m'a perdu en termes de son. Je comprenais pas s'il était au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Juste, j'ai entendu, les... entendu les derniers steps à côté de moi. La One est redevenue méta. Bah, en fait, elle a jamais plus été méta, vraiment. D'habitude, il y a des gros nerfs qui font que, bah... Là, c'est jamais trop, trop arrivé avec cette arme. On va dire. Merci Seb pour les 7 mois. Je crois que je suis devenu vraiment accro à l'arbalète. Est-ce que c'est pas trop bien genre l'arbalète Elle vient de lui passer à travers là. Celle-là aussi. C'est de moi là le jeu Oh mon dieu. Oh la honte. Tiens, je te rajouté, rajouté une coucouille. Oh la démo. Ah, quand tu prends ça alors que t'as une arme légère et que tu me poursuis. Ma man. Ton ego est à moi, mec. D'où tu sors une paralysante à peine arrivée 17 personnes On est en zone 2 il doit y avoir un très bon joueur. Mais il y a le cheater là, de toute façon, dont on m'avait parlé. On verra bien ce qu'il vaut lui. <rire> c'est dingue. Ça, c'est encore plus dingue. qu'est-ce qu'il fait de joueur à, -à, -à, -à, -à assist, là non, mais mec, c'est que de la la assist C'est pour ça qu'il m'a tué Oh mon dieu Oh là là Oh là là là là là là là Il me tue en, en moitié moins de balles que moi, je, je, je peux le tuer. Ah, ça m'écœure. On n'aura pas exactement la même méta, mais on y retourne. C'est ma zone d'exécution ici, donc vous pouvez venir en boucle. Hein. Je vais tous vous défoncer la gueule. Oh non, le joueur a IM assist, gros. Ah, oh, tu cœur. Elle bloque pas la manette Connard de merde. Et un peu plus bas, chat. Elle ira pas plus bas, je vous le dis. Oh mais elle est mal. Mais les gars, trader l'équipement pété qu'elle a. Les gars, pourquoi est-ce que vous revenez en boucle sur WAM je, je vous ai tous. Je vous ai mis la misère, c'est la honte. Barrez-vous, c'est barrez-vous, vous êtes des hontes humaines. Il n'y en a aucun qui joue comme un homme sinon Chat, c'est moi ou c'est un car Avec le camo, avec un camo impossible à, à être le car, tu vois, en vrai. Vous aviez donc raison, chat. Titre de la vidéo YouTube. J'ai un camo complètement cheaté. Non, je teste un cheat. Je teste un cheat qui me permet d'avoir un camo gratuit. C'est quand même pas de chance. Je le vois absolument pas à cause de la fumée. You suck You suck You, you fucking suck Il est où le cheater dans la partie You see me! You don't see me Je l'ai graille chat, je l'ai graille votre cheater